Salut à tous, à tous, j'espère que vous avez tous ce magnifique, vous m'avez de de Personne, parce que je n'ai pas d'amis. aujourd'hui, amis, on se retrouve pour une vidéo très très très spéciale Parce que ça fait au moins 6 fucking mois qu'on travaille sur ce, cet outil de farm, les amis, c'est incroyable Comme vous savez, si on regarde ici dans le coffre, nous avons tous les outils de farm maxés Donc on avons, nous avons la houe de netherward maxée, avec pas de cultivateur maxé, mais on a la houe on a la sugarcane aussi maxée, on a mis des récombellateurs sur les deux comme vous avez pu voir. Ensuite on a une ou de patates maxée et on a une ou de carottes maxée mais on l'a vendue en fait. Donc on a celle-là à la place qui est... Euh... Qui est voilà quoi. Je sais pas comment expliquer mais qui est pas encore à 5 millions. En fait on en avait une mais on l'a vendue à 20, 25 millions je crois l'autre. Pour celle-là en plus de celle-là donc c'était un bon échange, on ne pouvait pas passer à côté les gars. Et ensuite on a euh, tous les ultimes maxés comme on peut voir ici. Celui-là d'ailleurs 25 millions de... Waouh Ouais, voilà. On a tous les outils maxi comme je peux vous montrer ici en d'autres. Et on a aussi même des rookie haut avec 5 de Farming Fortune parce que il y a un bug présentement avec les Farming Demi, les amis. Lorsque vous avez plein d'items dans votre inventaire avec les Farming Demi, comme par exemple, regardez, si je prends euh, en ce moment, disons que j'ai euh, combien de Farming Fortune 250. Bah même si je prends ça, ça, ça, ça, ça. Vous voyez, mon Farming Fortune va monter en fait, vous voyez 280. Donc, en fait, lorsque vous avez toutes les items dans votre main, par exemple, vous prenez tout ça, je sais pas, on va dire, euh, juste, juste les houes qui marchent d'ailleurs. En gros, voilà, vous prenez toutes les houes, et là, voilà je suis rendu à, deux, à 300. Mais, en plus, si, exemple, je farm avec ça, ben voilà, quoi, toutes les autres oudes me boostent. Tandis que si j'aurais seulement la houe que j'ai besoin, par exemple, je vais farmer les nether ben, j'ai seulement 255 euh, de farming. Donc, c'est un petit bug, euh, je crois qu'ils vont sûrement le fixer, mais bon, c'est quand même cool à savoir. C'est pour ça... Qu'on a des Rockio avec Farming Boost, et c'est pour ça que les Farming Fortune, je crois qu'ils valent quand même vachement cher. Ouh, on a pas mal de thunes à récupérer, on va regarder ça après. Farming euh, Demi, je crois que ça s'appelle. Bon, je vais juste marquer Farming, on va regarder. Donc je crois que c'est 200 000 unités Ouh, c'est rendu 300 000 unités c'est apprécié. Moi, je les ai payés 35k, 40k. Donc euh, j'en ai encore deux lignes. J'en avais le coffre rempli, mais bon, mettre sur tous les items, ça coûte cher quand même. Euh, donc ça, ok, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Euh, je vais regarder, c'est quoi les items que j'ai vendus Ah, c'est la Blue Well avec des candies à 57 millions. Ah, bah ça, c'est cool. J'essaie de vendre tous mes skins avec des, euh, avec des skins. Pour me faire de la thune, comme on peut le voir, c'est là 100 millions, lui, 58 millions, 48 millions, 35 millions le Jerry. Ensuite, j'ai un Megalodon à 26 millions. J'ai aussi ce pet-là 45 millions et j'ai le Golden... Euh... J'ai le Golden Monkey aussi à ah, quelques millions. Donc euh, voilà, en espérant on espère qu'on peut les vendre. Ça va nous faire quelques millions en plus dans la banque. Mais voilà, c'est le temps de passer aux choses sérieuses, les amis. Et c'est le temps de crafter cette fucking ou de merde. Comme vous voyez, on a 60 millions de fucking trucs récupérés. Ce qui est quand même incroyable. Et comme on peut voir, ça va nous donner un total de euh, 50%, dar 50 plus d'arves sur le 8. Qui est vraiment cool. Hum. Ah, je suis désolé, je suis super fatigué, en fait, j'ai farmé quand même pas mal longtemps hier et j'ai miné aussi pour euh, essayer de up mes pets. Comme vous pouvez voir, en fait, j'ai vendu mes pets et j'en ai racheté d'autres, donc comme on peut voir le Yeti, les Rolla, le Jerry et tout ça, donc j'essaie de les up et j'ai miné quand même vachement longtemps. Et euh, si on regarde au bazar, euh, pas ici, euh, c'est quoi que je voulais regarder Ah ouais, ça. Comme on peut voir, si on vend, on a un pour 242 millions, les gars, mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, lorsque on en a besoin 4 stacks, donc on a besoin de 168 plus 168, ça nous fait un total... On va juste regarder pour 168, déjà, on peut pas on peut l'en acheter pour 130 millions, mais ce, je crois que si on fait euh, ces 256, si je crois bien, regardez, c'est 263 millions. C'est juste incroyable cette où comment elle coûte cher, et en plus, c'est un des items les plus nuls à farmer, le blé. Parce que en fait, techniquement, si vous voulez vendre le blé, je crois que le blé comme ça, c'est plus rentable. Euh, c'est quand même par unité 6.559 par unité, donc c'est plus rentable, euh, ça, que de faire des tilts quoi. Donc, euh... oh Non Non Non non, non Non, non, non, non, non, non, non, les gars Non, qu'est-ce que j'ai fait, les gars Non, les gars, qu'est-ce que j'ai fait 256, qu'est-ce que j'ai fait, les non les gars non non non non non les gars non. oh tabarnak oh my god les gars oh my god qu'est-ce que j'ai fait les gars oh non les gars oh my god attends Nathan mm -hmm. j'ai fait une connerie de malade mon pote j'ai fait celle instant en fait en essayant de regarder le prix. J'ai accroché le bouton celle instant. Ta gueule. Je te jure, sur la tête de ma grand-mère, mec. J'en ai eu pour 117 millions et je peux racheter qu'un stack pour 117 millions. Non, tu mens. Je te jure, sur la tête de ma mère, gros. J'ai vraiment pas fait exprès, gros. C'était combien l'unité, le prix à l'unité 400 000. Je vais faire un buyer, créer un buyer order. Or. On en a besoin de 3 stacks. Oh non! En plus, tu l'as vendu pour 223 000 unités? Ben oui, justement, j'ai fait un... sans faire exprès. Gros, tu casses Oh mon dieu. Putain, j'ai envie de me suicider. Oh mon dieu, attendez. c'est, On va faire 128 déjà. Oh mon dieu, les gars. On en a besoin de 128 pour 301 000 unités. Oh my god, ça fait chier, les gars. Faudra qu'on refarme tout. Non! Non! <rire> oh putain! Oh my god, gros! Genre, je sais pas ce qui s'est passé. J ça l'a cliqué juste en essayant de voir le truc. Ça l'a cliqué tout seul, ma souris. Oh, fait chier, les gars! Oh, bah, ben, faut refarmer, les gars. Ouais, Je vais aller me suicider, putain. En plus, on aura. Bah, ben, ça veut dire qu'il si faut refarmer, les gars, ça veut dire qu'on en aura. Euh... On aura 100 millions sur la houe. Hein. Elle va être maxée. Putain. Bon, bah, allez, go farmer. Hein. Putain, j'ai vraiment envie de me suicider, les gars. Oh, my God. Oh, my God, gros.